on est en train de livrer euh, le, euh, le service de, de jeux vidéo, de prêt de jeux vidéo. Donc on va livrer deux packs à Francheville, un à Francheville et un à Neuville. Alors euh, du coup, bah, l'idée c'est d'aller un peu plus loin que euh, le jeu vidéo en animation uniquement euh, dans les murs des bibliothèques. Là cette fois-ci c'est de permettre aux usagers euh, des bibliothèques partenaires d'emprunter des jeux vidéo et des consoles de jeux. Euh, et donc euh, pour ce faire bah, on prête euh, des packs euh, voilà, avec une soixantaine euh, et on espère bientôt plus de jeux et euh, une neuf consoles en fait, que, les, que les bibliothèques vont pouvoir prêter à leurs usagers directement comme n'importe quel autre document et chaque pack en fait on le prête pendant 4 mois aux bibliothèques pour qu'elles aient le temps d'expérimenter ce service. Chaque pack est composé en fait de 4 euh, Switch standard et 5 Switch light, Donc euh, à chaque fois dans des petites mallettes euh, comme ça avec à l'intérieur, en fait, tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer, donc, pour une Switch standard, pour jouer à 4 euh, donc en famille, avec à chaque fois, donc, euh, bah, deux paires de Joy-Con, avec tout ce qu'il faut pour bien, bien débuter, et puis euh, tout ce qu'il faut d'informations, avec un petit fascicule, en fait, qui permet aux gens qui sont vraiment novices et qui n'ont jamais utilisé de console de, de leur vie de, de, de pouvoir la brancher, de pouvoir utiliser les jeux, et donc chaque console est prête à l'emploi, on va dire, euh, directement. Donc ça c'est tous les jeux. Avec juste ça oh, Non. Ah oui. On va toutes les cartouches de jeux sont ici. Oh ouais, On à va à pouvoir les installer dans le meuble si vous voulez. Uh -huh. En fait tu as toutes les cartouches ici avec donc, les jeux, le code barre qui est ici. Tu uh -huh. vas pouvoir télécharger les notices et en fait à l'intérieur tu as le numéro d'inventaire. Et hop, tu vas chercher là-dedans, à 56. à 56, donc tac tac, tac tu chopes euh, à 56 qui, qui est là, le code barre, est enfin le numéro d'inventaire est rappelé ici, ça roule, hop, hop, et tu prêtes ça roule. Ok, super voilà. Et on a aussi donc des, des Switch Lite qui sont une version plus euh, individuelle et plus portable de la Switch en fait, qui est donc euh, celle-ci, voilà donc celle-ci ne peut pas se brancher sur une télé mais on y joue en fait euh, en solo. Avec toujours le même le même livret avec euh, les, le, les instructions d'utilisation et euh, la liste des jeux euh, qui sont installés en fait sur les sur les consoles des jeux qui sont préinstallés ont été privilégiés dans les jeux dématérialisés des jeux qui peuvent se jouer à plusieurs vu que tu peux jouer à quatre en fait dessus et sur l'autre l'inverse ouais, c'est-à-dire qu'on a sûr. privilégié des jeux plus solo euh, voilà mais sur ce, sur celle-là sur ce modèle-là en fait, plus des euh, des jeux voilà il y a Mario Kart il y a à la fois des jeux qu'on appelle triple A donc des jeux très grand public euh, et à chaque fois aussi des des jeux plus indépendants donc en fait euh, pour permettre de découvrir, découvrir voilà euh, donc euh, t'as euh, par exemple Pikuniku c'est un un tout petit éditeur qui l'a sorti mais c'est un jeu génial Yves -O aussi c'est voilà et à chaque fois en fait t'as un mix en fait de ces deux là okay. euh, parce qu'on est bibliothécaire et qu'on aime bien faire découvrir euh, des choses euh. Par ce, ce nouveau service, on espère euh, donner accès à tout ce pan de la culture d'aujourd'hui, à nos usagers. Euh, ceux qui pratiquent, ceux qui ne pratiquent pas, ceux qui veulent découvrir, etc. Ceux qui n'ont pas les moyens et qui, grâce à nous, pourront avoir accès aux jeux vidéo. Et donc, voilà, on espère remplir nos missions d'acteurs culturels et, euh, et de médiateurs. Et on espère aussi revoir euh, venir euh, des ados c'est notre euh, petite technique de phishing. <rire> <rire> Alors, toute l'équipe de la médiathèque de Francheville est heureuse de participer à ce projet en partenariat avec le Pôle Mobile de, de la métropole de, de Lyon. Euh, en effet, les jeux vidéo sont une facette à part entière de la création artistique contemporaine et à ce titre ont toute leur place dans les bibliothèques. C'est pour ça du coup qu'il y a la création d'un fonds de jeux vidéo à la médiathèque de Francheville. Euh, une anecdote, donc si je pense à quelque chose, oui j'ai euh, en tête l'image de cette euh, maman qui vient avec son fils euh, qui a des yeux... Euh brillant et qui tient la, la Switch entre ses mains et qui nous explique en fait dans sa classe de CE1 ou CE2 tous ses camarades possèdent la console sauf lui et qui du coup grâce à la médiathèque arrive enfin à voir l'objet tant convoité dans les mains. En anecdote c'était une maman qui revient en fait avec la Switch qui a dit que ses enfants n'ont pas trop adhéré mais que par contre elle elle a adoré qu'elle s'est découvert une âme de gameuse et du coup elle s'est acheté une Switch Lite mais pour elle en fait, du coup ça c'était drôle.